Je m'appelle Grégoire Solotareff, je suis auteur-illustrateur. Je m'appelle Julien Deman et je suis illustrateur et directeur artistique sur des films d'animation. Une nuit, donc, c'est une histoire qui me tient à cœur depuis des années. En fait, C'est l'histoire d'un rêve, en fait. Je suis un petit garçon et je rencontre quelqu'un dans ce rêve qui me dit le secret de l'écriture d'histoires pour les enfants. On écrit les histoires d'après les souvenirs qu'on a. Il faut se rappeler des choses, des choses importantes pour, pour raconter des histoires. Et plus on se rappelle des choses importantes et des choses qui vous tiennent à cœur, plus les histoires sont solides. On fabrique des histoires avec différents éléments. C'est une construction. J'aime bien moi les histoires qui commencent dans la réalité et qui s'échappent en fait, dans un univers différent, dans un rêve ou dans un voyage. C'est tout ça que j'ai aimé, le, ce passage de, de, de la réalité euh, au rêve. C'est amusant parce que en fait, c'est moi dans l'histoire et Julien a fait son propre portrait comme personnage. Et ça m'a ça beaucoup plu, ça m'a paru parfait. On s'est rencontrés il y a, il y a longtemps oui. sur ton film sur euh, Loulou, l'incroyable secret. C'est là qu'on s'est bien entendu, qu'on a remarqué qu'on qu travaillait bien ensemble sur les images. Moi, je faisais un croquis et puis je donnais ça à Julien. Il redessine, il scanne, il passe avec ses logiciels. Mmh. Ça devenait un vrai décor de cinéma. Et donc, du coup, je me suis dit, et si on faisait un livre comme ça, de façon cinématographique et Moi, j'aime beaucoup travailler aussi, évidemment, l'entièreté d'une image, mais aussi après, aller dans le, dans le détail. Il y avait aussi cette envie d'un réalisme, en fait, aussi, de travailler au niveau de la lumière. La lumière était très importante. Il faut un côté un petit peu inquiétant, parce que l'inquiétude, au fond, chez les enfants, c'est la question. Et la question, c'est la fiction. Qu'est-ce qui va se passer Si tout va bien et il ne se passe rien, ça ne fait pas une histoire. Donc il faut une sorte de tension, il faut une, une inquiétude, des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je suis en train de regarder Et justement, euh, on accompagne ces questions avec des réponses qui sont ces images, avec les transformations. Un, un coffre dans le grenier devient une petite maison et puis on, on va frapper à la porte et un personnage un peu étrange apparaît et puis la nuit s'est passée avec euh, une aventure.